Bonjour les amis on a encore une journée de trading intéressante aujourd'hui comme vous voyez ici donc le profil Market Profile. Donc qu'est-ce qu'on constate Et eh bien on peut constater ici qu'on a un support intéressant vous voyez ici même support que la veille ici et même support qu'ici à gauche. Donc vous voyez que lorsque le marché était à ce niveau-là et eh bien on avait des points d'entrée très intéressants, j'en ai pris deux ce matin. Donc si je split le profil, voilà vous voyez donc on est descendu ici avec la lettre G, on est remonté avec la lettre H puis on est ressorti avec la lettre J. Donc vous voyez ici la A et B, vous voyez ce que le marché a fait. Donc il est d'abord parti vers le haut puis il a recassé, il est reparti vers le bas et on avait donc ce support ici qui était vraiment euh, très très intéressant et on le voit bien si on regarde ici sur ce niveau-ci Eh bien on voit bien donc que c'était hyper intéressant de trouver euh, ces niveaux-là. Après bien sûr euh, bon moi j'avais pris un trade euh, à la baisse ici à l'ouverture du marché. Donc vous voyez ici donc il est baissé et je l'ai repris à l'achat parce que bien sûr c'était un point très intéressant et euh, j'ai pris deux positions donc en me disant ben je, vais, je vais même envisager qu'on ait un, un marché qui monte jusqu'au 15500 pourquoi pas. Le problème c'est que vous voyez ici ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une très forte mèche ici donc j'étais bien dans la, dans la remontée, j'avais pris donc 50% de mon trade et puis il y a eu cette bougie ici vous voyez, donc là, euh, j'avais protégé ma position, donc euh, j'avais protégé ma position et euh, mon stop a été touché. Donc malheureusement, je suis ressorti et puis le marché est remonté. Donc, ça, c'est évidemment le danger lorsque vous sécurisez une position, mais c'est aussi le fait de sécuriser votre position. Donc, il aurait pu très bien partir d'un coup vers, vers le haut, plus haut. Donc comme il a fait par exemple, par exemple ici, vous voyez, là, il y a eu une petite correction ici. Donc il est redescendu, mais après, il est, il est monté beaucoup plus haut. Donc moi, mon objectif, c'était ça. Malheureusement, après cette montée ici, eh bien il nous a fait cette, cette, euh, cette mèche-là. Donc sur mes 50% qui restaient et eh bien je n'ai pas pu en profiter. Alors j'aurais pu me repositionner ici mais bon j'étais occupé avec euh, d'autres choses et maintenant euh, bien sûr on, on est encore dans, dans un marché haussier mais euh, cet après-midi vous voyez bon c'est plus dangereux de, de, de le prendre dans ce mouvement-là. Il aurait fallu le prendre ici plus bas et puis euh, faire du, du, du scalp très court ici, je n'avais pas envie de faire ça, de m'amuser à ça. D'autant plus que j'avais bien gagné donc euh, dans la matinée assez rapidement. Donc ceci pour vous expliquer que vous avez toujours des décisions à prendre. Donc si vous êtes gagnant et que vous laissez une position ouverte, si, vous, si je n'avais l'avais pas sécurisé ma position, ben j'aurais été gagnant donc il n'y a pas de problème. Mais le risque c'est qu'on ait un mouvement très fort vers le bas et qu'on perde à ce moment-là, qu'on perde même plus que ce qu'on a gagné dans la matinée. Donc c'est un choix à faire, soit de vous sécurisez votre position et vous risquez comme ici donc, que votre stop loss soit touché. Ou bien vous prenez des risques ou vous ne mettez pas de, pas de stop-loss, il y a des personnes qui font ça aussi. Mais c'est bien sûr prendre un risque supplémentaire. Donc il faut toujours lorsque vous tradez, mesurer un petit peu le risque que vous prenez. Ça dépend aussi des tailles de position que vous prenez donc c'est un jeu psychologique et technique pour savoir exactement comment vous positionner, quelle position prendre et c'est surtout lorsque vous voulez garder une position assez longtemps. Si vous faites des trades qui ne durent que quelques secondes ou quelques minutes que vous êtes devant à votre écran, vous pouvez maîtriser tout ça. Maintenant si vous voulez comme ici donc on est sur des bougies en 30 minutes, si vous voulez faire autre chose vous sécuriser une position et eh bien bien sûr ça peut arriver et euh, vous ne bénéficiez pas donc du, du mouvement à la hausse d'un trade comme celui-ci. Donc c'est ça un petit peu que vous devez apprendre à maîtriser mais bien sûr avec le, le scalping et le market profile et eh bien vous pouvez donc euh, jongler avec tout ça mais surtout bien repérer les niveaux qui sont hyper intéressants. On a encore eu un niveau intéressant ici avec la lettre O vous voyez. On aurait pu le reprendre ici euh, vers le bas, on aurait pu chercher donc euh, ici vous voyez un, un point ici par exemple. On aurait été sur des unités plus petites parce qu'ici on est en une heure donc vous voyez si on descend on peut chercher les points, les points intéressants. Vous voyez on regarde ici et bon vous voyez là je suis en 5 minutes. Vous voyez ici on a un retournement à ce niveau-là, vous voyez les bougies qui descendaient et puis on a un retournement. Donc on aurait pu prendre un mouvement à la hausse ici et le, le tenir plus longtemps. Donc tout ça c'est un jeu. Euh, si moi en général je prends mes positions sur le 1 minute, vous voyez bon ben il faut un petit peu apprendre mais lorsque vous maîtrisez le scalping eh bien vous pouvez faire cela et avec le concours donc du market profile et eh bien vous voyez réellement les, les mouvements intéressants à prendre. Euh, ça aide énormément. Hein. Moi je ne me passe plus du, euh, du market profile maintenant. Euh, ça m'aide énormément dans mon trading donc je vous conseille de vous aussi profiter de cet outil qui est vraiment euh, fantastique que j'utilise maintenant depuis à peu près euh, un an et euh, vraiment vraiment au début euh, ça me semblait compliqué mais maintenant c'est vraiment un outil qui me m'aide beaucoup beaucoup dans mes trades, je suis beaucoup plus serein, j'ai beaucoup moins peur. Si je fais un mauvais trade je sais le corriger rapidement dans la journée donc réellement c'est un outil que je vous conseille. Donc euh, Market Profile, euh, j'ai fait une formation pour cela, euh, mes étudiants ont des bons résultats avec ça aussi donc euh, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans votre trading et qui vous apportera certainement des résultats meilleurs que ce que vous avez actuellement. Donc moi je trade que le DAX pour le moment donc ce n'est pas la peine d'aller chercher autre chose. Vous pouvez très bien trader une heure, deux heures dans la matinée, il ne faut pas être forcément toute la journée devant vos écrans. Vous faites ce matin j'ai dû faire à peu près 120 points donc euh, j'avais encore euh, un potentiel euh, derrière de, de 60 points et puis la bougie donc m'a coupé mon, mon bénéfice mais bon euh, ce n'est pas grave. Hein. Donc j'avais déjà des gains, j'ai sécurisé, sécurisé ma position. Donc euh, 120 points sur, euh, sur un mouvement comme ça dans la matinée, ben je, suis, je suis très content, j'ai une très bonne journée. Donc vous voyez que ce n'est pas la peine de de, de s'exciter sur les marchés. Il faut vraiment attendre les bons points donc les bons points intéressants d'entrée avec une très forte probabilité et quand vous voyez un marché comme ça, ben c'est évident. Hein. Je vous ai regardé mes, mes vidéos précédentes, si vous avez suivi ce que je vous disais sur mes vidéos, ben vous avez dû faire une très bonne semaine. Donc euh, c'est assez, euh, assez facile, assez simple euh, de faire des bons résultats en scalping quand vous avez les bons outils et que vous suivez une bonne formation. Alors euh, à vous de voir maintenant ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas de très bons résultats pour le moment, euh, il y a des gens qui, qui traitent pendant des années sans avoir de bons résultats. Pourquoi Parce qu'ils n'utilisent pas la bonne méthode ou ils changent trop souvent de méthode, ils sont à la recherche euh, pendant des années d'une bonne méthode. Et moi je vous dis cette méthode-ci, elle est efficace, elle vous permet de faire tous les jours des bons résultats ou en tout cas toutes les semaines. Si vous avez une journée avec des mauvais résultats, ben ce n'est pas grave, vous rattrapez les jours qui suivent et vous terminez votre semaine en gain sans aucun problème avec une méthode comme ça. Donc c'est une méthode sûre, efficace et qui vous donnera des bons résultats. Je vous souhaite donc le meilleur, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo hier, je suis en train d'aider euh, les gens à, à acquérir donc les formations à un bon prix actuellement. Donc euh, envoyez-moi un email si vous êtes intéressé. Si vous n'êtes pas intéressé, ben, ce n'est pas grave. Donc euh, moi ça ne va pas changer ma vie. Mais euh, si vous souhaitez réellement profiter euh, de ma formation Scalping et formation euh, euh, donc euh, Market Profile euh, qui sont les, les, les formations actuellement... Les plus efficaces pour avoir des résultats rapidement et eh bien c'est le moment euh, de vous inscrire à une de mes formations. Euh, c'est exceptionnel ce que je fais parce que la situation euh, dans le monde est exceptionnelle. Donc euh, si vous voulez gagner un peu d'argent en bourse et eh bien euh, je pense que ce sont vraiment les deux formations euh, qui vous aideront en ce moment à avoir des bons résultats sans, sans investir énormément d'argent. Donc euh, mes formations sont à à des prix tout à fait raisonnables je pense comparé à, à d'autres formations et au moins vous avez la garantie d'avoir quelque chose d'efficace et qui vous permettra de gagner pendant des années et de progresser surtout en trading avec une méthode comme cela. Le market profile ce sont les traders professionnels qui utilisent cela à Londres. Hein. Donc il euh, n'y a pas photo, je crois que vraiment c'est une méthode à laquelle vous pouvez euh, vous référer pour avoir de bons résultats en trading. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à, euh, à ma chaîne YouTube bien sûr et euh, à bientôt. C'est ce que je vous dis et j'espère vous retrouver donc dans ma prochaine vidéo. Au revoir